I see your pain. Tell me your problems. I'll chase them away. Shut up! C'est moi la plus belle. Non, c'est moi. Non, moi. moi. C'est moi. moi. et moi. Vous êtes moche. Non, non. l'affaire. Moi, c'est moi gueule. la plus <rire> Je suis trop belle. <rire> Ta gueule, t'es moche. Ta gueule. Vous êtes moche. Non, c'est toi. Moi, je suis belle. Comme une poubelle. Ici, c'est moi la reine des beautés. Toi, je t'aime pas, toi. Mm. Moi Ouais, toi, je t'aime pas. Mais pourquoi Parce que t'es con. Oh. Ça se voit à ta tronche d'abruti. Mais je t'emmerde But the He's coming. Oh shit. Every time you come around